Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du patch 2.50.2, à savoir la mise à jour tout simplement de, euh, du 3 juin. Du 3 juin tout simplement. Alors, petit point, il y a pas mal de changements, mine de rien. Beaucoup de persos sont concernés, comme vous le voyez. Il y a une petite liste. Ah, Blizzard change pas à ce niveau-là. Toujours des patchs, certes, qui sont un petit peu plus. avec un peu plus de délai, mais au final, avec plus de contenu et honnêtement rapidement ce que je pense du patch globalement c'est bon c'est même très bon globalement il euh, y a quelques comme d'habitude bien sûr il y a toujours des petits points faibles dans un patch euh, mais il y a plus de points positifs que de points négatifs et ça c'est cool euh, donc on va commencer par l'appel à l'aide hein, avec euh, la mise à jour d'équilibrage sur les forts et autres ça ne changera rien. Euh, les... C'est même pire. Enfin, c'est pire. On s'en fout. En gros, ça, je le prends pas en compte dans le patch parce que c'est toujours des petites améliorations et eux autres par rapport au système de, de focus des tours. Les dégâts infligés par les tours forts et bastions aux adversaires sont réduits de 10%. Et la réduction d'armure de la part des bâtiments réduite de moins 40 à moins 20. Et là, je suis sûr que Blizzard vous. Enfin, là, je suis sûr que les viewers se disent Ah bah c'est bien, Blizzard nerf euh, les dégâts des tours et tout. Euh, Malga va être content. Bah ben non, Malga n'est pas content. Non, Malga n'est pas content euh, parce que euh, les dégâts avaient déjà été nerfs de 10%. Donc maintenant, ils font même moins mal qu'avant il y a certes la réduction d'armure mais ils font même moins mal qu'avant euh, je rappelle que le but initial de ce changement c'est le dissuader du dive maintenant les tours font moins mal qu'avant et le fort ne ralentit pas donc en dehors du fait que c'est juste de la merde quand tu as envie d'accompagner des objectifs et des forts enfin et des, des, des objectifs et des camps euh, en fait Maintenant c'est même plus facile En fait on a même facilité le dive par rapport à avant quoi Donc euh, moi je trouve ce système pas bon de tout, Du tout du tout du tout Et je compte faire une soirée feedback et autres Où je euh, ferai le mail Et j'enverrai d'ailleurs euh, différents exemples Qui sont des abominations Notamment des, des trucs avec Lunara et Falstad Qui sont ridicules euh, Du coup Attaquons avec Anubarak, premier point, capacité du bouclier augmenté de 300 cases à 340 Là vous vous dites, ouais la valeur, bon c'est un petit up, c'est pas grand chose 8% hein, quand même de up, hein. 8% du up sur le Z, c'est loin d'être dégueulasse Et honnêtement, c'est très malin Alors Anubarak s'avère un peu moins efficace que les autres garés Un peu de robustesse supplémentaire ne pourrait pas lui faire de mal Pourquoi nous augmentons les points de bouclier de sa carapace endurcie Ce qui devrait le rendre encore plus résistant au pic de dégâts Alors, faut savoir qu'Anub avait déjà été nerf sur le Z Donc le fait qu'il le up de base, on pourrait dire, ah c'est un up du build Z En fait, ça up n'importe c'est ça qui est vraiment très pertinent dans, dans, dans le up, c'est que ils n'ont pas up par exemple de base sa résistance magique ou de base ses PV, ils ont plutôt up le montant euh, du bouclier à porter. Donc en soi on pourrait dire ouais c'est pas grand chose grand chose, je trouve que c'est une bonne chose parce que euh, en gros vous pouvez, euh, en, si Anubarak se fait chaîne CC, il est mort. Par contre, maintenant vous avez le Z pour pouvoir, enfin, mais par contre, en dehors de ça justement, si c'est mal fait, bah, votre Z résiste énormément, donc j'aime bien ce qui est fait honnêtement sur, sur un euh, et ensuite il y a le Scarabée sub bonus aux dégâts des attaques augmentés de 20% à 30%, bon ça, ça change pas grand chose, c'est pas terrible de toute façon, mais en plus maintenant les Scarabées prennent pas l'aggro d'effort, donc c'est encore moins intéressant de jouer Bill Scarabée, euh, mais... Euh, Carapace endurci, moi je le trouve le, le changement vraiment malin. C'est pas un truc permanent, c'est pas des PV supplémentaires. C'est vraiment, il faut que vous activiez le Z. Mais par contre, voilà, le machin va être, va être fort. Il aurait peut-être fallu faire en sorte que ça dure une seconde, enfin, ou 0,5 secondes supplémentaires. Peut-être un petit ajout là-dessus. Mais, euh, mais c'est cool. C'est un petit. Up Danube, c'est très dur à équilibrer Anubarak donc il l'avait un peu trop nerf, je pense qu'il aurait fallu augmenter les dégâts d'auto-attaque d'Anubarak aussi. Mais bon, ça c'est ça c'est autre chose. Stitches, Stitchy c'est toujours le pire tank dans la méta, hein. j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur Stitches, euh, d'ailleurs une des rares occasions où Stitchies peut briller, euh, je vous laisse aller la voir évidemment, c'est du gameplay. Point de vie augmenté de 3060 à 3150. Là ça a l'air beaucoup comme ça en fait c'est que 3% hein, de up. Et euh, la régène bon bah qui, euh, qui augmente également. Euh, coup de poignet donc euh, vous savez c'est le talent que personne ne joue. toucher un héros adverse avec choc augmente votre vitesse d'attaque de 25% pendant 3 secondes. Ce bonus et sa durée sont doublés si vous touchez le héros adverse avec la zone centrale de choc. Bon bah en soi, c'est pas c'est pas extraordinaire, ça reste un talent euh, très faible. Mais au final. Bah les deux... il enfin, y a sur, surtout le Z qui réduit les temps de recharge qui est vraiment très fort. Et, euh, et du coup, bah Blizzard, voilà, explique que euh, le problème de, de, de Stitches, c'est que c'est pas terrible. <rire> c'est euh, ses seuls outils en véritable à Stitches, c'est CPV. C'est un, un, un sac, euh, un sac à PV quoi. C'est un pooching ball géant. Et il a potentiellement des hooks à longue distance. Voilà, c'est les deux points forts de Stitches. C'est aussi ce qui fait que c'est pas terrible comme tank, un hein, Stitches. Euh, ensuite, Tyrell. Alors, Tyrell, des choses assez intéressantes, honnêtement, avec... Euh, une, un up du build solo lane de Tyrell avec bonus à la capacité de, donc la providence bonus à la capacité de boucler augmenté de 25 à 40% euh, si je dis pas de bêtises justice universelle c'est 40% mais pour les potes et bah là en gros vous avez la justice universelle personnelle euh, la justice universelle reste numéro 1 mais c'est vrai que providence contre une compo qui peut facilement vous massacrer ou autre ça rend pas mal mais bon justice universelle est à privilégier malgré tout niveau 4 euh, vigueur et même en solo lane d'ailleurs euh, euh, vigueur enfin vigueur divine soit augmenté de 60% à 75% euh, Je trouve quand même que ce talent est vraiment le plus faible du build solo, on va dire, du build solo lane Mais, euh, mais bon c'est toujours de la sustain supplémentaire donc pourquoi pas Je préfère la, la sustain du 1 si jamais vous devez prendre un truc Le slow est quand même vraiment indispensable que vous soyez en solo ou, ou en main tank je trouve Et le niveau 7, la purification du mal, alors ça c'est pas forcément un build solo, c'est vrai qu'on en parlait souvent en build solo Mais le talion en solo est très fort hein, parce qu'il augmente votre dépêche purification du mal ce qui est vraiment intéressant euh, c'est euh, bah, en pvp au final euh, c'est vrai que c'est très ils l'ont tellement up euh, que, que ce talent devient vraiment vraiment intéressant hein. 60 parce que tirer à la base à la base n'a pas des énormes euh, dégâts d'auto attaque mais il a une très bonne vitesse d'attaque et du coup les bonus maintenant deviennent tellement importants. Euh, moi je le jouais déjà à 55% et honnêtement enfin je le jouais déjà je le jouais pas forcément tout le temps privilégié talion et, et euh, surtout l'autre eux la verdict instantanée mais la purification du mal est vraiment pas sous-estimer et c'est vraiment cool euh, surtout par contre le talent que j'adore et qui a été up c'est prévention et punition qui est un peu moins joué que les autres souvent on, est, on prend le A pour pouvoir se re ou, ou surtout la, la, la, la terre sainte pour pouvoir vraiment faire les plays prévention et punition moi c'est un talent que j'adore et que je, je conseille notamment en solo queue et le bonus aux dégâts qui monte à 35% si vous mettez un shield 4 Oh le il atteint un montant de dégâts absolument colossal hein, Donc c'est vraiment vraiment intéressant Et euh, ça plus le, la purification du mal, ça peut vraiment faire, euh, faire très très très très bobo sur des caries. Donc euh, j'aime euh, bien, j'aime bien ce qu'ils font sur Tyrell euh, Globalement ça change pas grand chose, hein, ce talent là reste bof, ce talent là reste vraiment bof enfin, ce talent là reste mouais, on va dire solo lane Ce talent là reste bof Et euh, ça c'est des petits up de talents qui sont un peu en dessous mais qui sont mérités Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment cool euh, viking, alors là il y a une incompréhension, mais sinon j'aime bien l'idée. Euh, les vikings en fait ils veulent augmenter la, la puissance PvP des vikings. Alors je sais que la plupart des gens pensent que viking en PvP c'est nul, c'est pas vrai. Ceux qui pensent ça, vous n'avez jamais pris triple viking dans la gueule en tant que support ou en tant que carry hein, parce que ça fait mal viking. Les trois vikings ensemble font très très mal. Donc ils veulent up ce truc là pour inciter les joueurs de vikings à plus PvP, mais vous allez voir qu'il y a une incohérence dans, dans ces bons changements. Alors la plupart sont des up de talents un peu moins joués. Par exemple Olaf le Coriace fonctionnalité supplémentaire augmente les points de vie d'Olaf de 20% Donc je crois que c'est celui qui donne des charges de blocage à Olaf bah Là maintenant ça augmente les points de vie d'Olaf de 20% Honnêtement pourquoi pas hein Honnêtement pourquoi pas euh, Quand vous jouez contre du, du counter de Viking C'est vrai qu'un Olaf à 20% PV supplémentaire Plus euh, des charges de, de blocage bah, Par exemple un Butcher c'est plus compliqué pour qui, qui vous tue euh, Donc pourquoi pas je d'espion c'est le truc qui fait qu'Eric pas suffue à la sortie du camouflage les dégâts des attaques de base d'Eric sont augmentés de 75% pendant 6 secondes C'est vraiment pas dégueulasse en plus parce qu'il a une vitesse d'attaque de dingue le petit Eric. Grâce à de pâte n'augmente plus de 50% la vitesse de réapparition des camps c'était un petit nerf sur le, le pot de vin euh, parce que on pourrait dire bah non, bah non c'est en vrai c'est un up, hein, parce que ça nerfait le pot de vin en fait parce que l'ennemi du coup avait plus vite accès au, à un nouveau camp au final euh, bah, il n'a pas de nouveau son camp plus vite donc c'est pas un problème généralement avec Viking vous n'aviez pas la possibilité de récupérer le camp instantanément euh, les charges de sauf si un easy et même un easy ça pouvait être chaud euh, donc pas forcément dingue. Baleog le féroce, nouveau fonctionnement. Monte de 2,5% la portée d'attaque de Baleog quand il est proche d'Olaf et Eric. Baleog est inspiré par l'esprit d'équipe et sa vitesse d'attaque est augmentée de 50%. Honnêtement, j'aime beaucoup euh, ce truc. Encore une fois, si vous êtes contre des, des counters de vikings, et eh bien pourquoi pas, genre du Zeratul, du Illidan ou du. Euh, ou, ou du butcher surtout Bah c'est vraiment pas dégueulasse hein, Parce que Baleog maintenant il tape de beaucoup plus loin Donc il peut rester sous ses tours et, et wave clear euh, la vague Quand il est proche de la Fédéric bah, Baleog est inspiré et sa vitesse d'attaque Est augmentée de 50% donc en PVP C'est fort aussi, hein. c'est vraiment pas mal Mais bon bien sûr le, le spin to win est trop fort euh, Tourner c'est gagné les dégâts sont réduits de 101 à 85 points donc en, là on se dit ah ça c'est dur, ils veulent augmenter le PVP et ils nerfent le, le véritable talent de, de, de, de, de, de, des vikings qui marche que ce en PvE ou en PvP En fait ils nerfent le PvE par contre les dégâts sont doublés aux héros adverse, donc euh, eh bien on monte à du 160 de dé, enfin 170 de dégâts donc, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est euh, vraiment pas mal à ce niveau-là. Donc, euh, buff en PvP. Et je rappelle que c'est des dégâts individuels. C'est par viking. Donc, si les trois vikings mettent un Q-spell euh, sur un mec, ça fait très très mal. Je trouve l'idée intéressante. Tu nerfs à la fois le PvE tout en augmentant le PvP. Euh, c'est ce genre de choses qu'il faut penser à faire sur Zagara. Et, et honnêtement, j'aime beaucoup. Euh, le coeur, le temps de recharge réduit de 30 à 15 secondes. Je crois que c'est le bouclier, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Ou je confonds peut-être. Je confonds peut-être de talent. Bah, bon, de toute façon, c'est un talent un peu moins joué. Euh, le spin to win reste à priori. GIs, ça augmente le PVE malgré tout, même si les nerfs ça augmente le PVE euh, niveau 10 tous au dracar. Un petit up, ça c'est bien parce que franchement le dracar il mérite des up. Point de vue augmenté de 185 à 750. Bonus de point de vie par viking augmenté de 171 à 185. Donc c'est plutôt sympathique. Par contre, alors là c'est l'incompréhension. Le play again, le temps de recharge qui se voit nerf augmenté donc de 80 à 100 secondes. En fait, le play again c'est ce qui vous permet de PVP aussi hein, sans être inutile parce que un viking qui est tout le temps tous les trois sauf sur certaines maps c'est pas terrible hein. donc. Là j'avoue que je comprends pas, le play again c'est l'outil justement qui vous permet de pvp en fait Parce que vous avez un des vikings qui vient joindre au team fight, les deux autres sont en train de faire des trucs Le viking appelle le play again juste derrière les supports ou derrière les carrés dans les buissons généralement Et vous arrivez derrière et, BIM vous arrivez sur le carré, vous le fracassez Donc nerf le play again c'est aussi nerf le pvp après je vois l'idée C'est qu'ils vous avez peur Parce qu'on se dit Bon bah Dracar c'est PvP Play again c'est PvE Mais non Et c'est ça la force du play again C'est que que ce soit en PvE ou en PvE En PvP pardon C'est trop fort en fait Donc Et nerf ça Bah en vrai les autres talents C'est du Ouais Ok le spin to win prend up Mais il les nerf quand même Donc un peu bizarre malgré tout. Euh, le gang de Vikings Talon est désormais passif et n'est plus associé à tout jet, Son fonctionnalité supplémentaire quand Olaf, Baleog ou Eric sont proches les uns des autres, leur attaque de base inflige des dégâts supplémentaires équivalent à 1,25% des points de vie maximum du héros. Alors je crois pas que ce soit le Z qui permet d'être euh, invulnérable, je crois que c'en est un autre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais euh, du coup bah c'est peut-être. Si c'est le Z qui permet d'être invulnérable, bah c'est très fort. Sinon euh, c'est juste euh... Sinon, c'est. Mais je crois pas que ce soit ça. Je crois pas que ce soit ça. Si c'est ça, c'est très très fort, mais je crois pas que je crois justement que justement c'est un autre talent. Euh, donc le, voilà, il parle du machin voilà, qui fait que Vikings ils ont envie d'augmenter son, son côté PvP. Euh, nous espérons que ces changements feront apparaître de nouveaux styles de jeu et plairont à ceux qui prendront le temps de maîtriser ces héros. C'est quand même bien hein, des petits changements. Ils avaient prévu de. Il y a un moment déjà sur, des... sur une QA, ils avaient répondu qu'ils avaient des changements de prévu pour les Vikings. Bah les voilà arrivés et... et en dehors du play again, je trouve les changements intéressants. Mais. Le play again vraiment Enfin le nerf Pour moi c'est un des mauvais points De cette patch note quoi C'est vraiment Je comprends pas c'est un peu dommage. Mais bon, après, fin, viking euh, compétitivement, ça a toujours été difficile parce que c'est très dur à jouer. Bien sûr, en solo queue, ça peut être très fort, mais c'est pareil, c'est très dur à jouer. Donc, euh, le play again, euh, je trouve que c'est un peu dur quand même. Euh, Morales, Morales. Euh, donc nous améliorons légèrement certains talents qui manquaient d'impact. Les enfin, performances de Morales sont globalement satisfaisantes. Et justement, ne devrait donc pas entrer le changement radical au-dessus de l'amélioration de ses taux de sélection. Donc, on augmente les talents un peu moins joués. Euh, le temps de recharge, donc sur le passif, vous savez, le truc qui vous donne un bloc des charges de blocage. C'était de la merde honnêtement. Euh, maintenant ça passe à 20 secondes ce qui est mieux mais ça reste euh, situationnel. C'est vraiment contre beaucoup de d'auto-attaque et de dive. En plus, en fait c'est contre des corps à corps. Attaque physique, je pense à du Illidan euh, Du Butcher, des trucs comme ça Et même comme ça, je pense que les autres sont meilleurs euh, Kinésithérapie, réduction du temps de recharge Augmenté de 2 à 3 secondes euh, Donc ça c'était si vous mettiez ça Sur un slow il me semble, donc euh, bah c'est bien Et le Medidrone, le soin augmenté à 50 à 75% C'est celui où si vous, soignez, vous mettez le Z sur un mec Vous pouvez, ça va, euh, ça va soigner L'autre aussi en, en, en plus Donc un deuxième mec, donc c'est bien aussi L'idée était bonne mais les valeurs étaient un peu faibles Là il le augmente, à voir ce que ça donne, mais je pense que de toute façon c'est le deuxième à considérer, pourquoi pas, en vrai pourquoi pas. Niveau 16, primo intervenante et énergie nécessaire pour le bonus de soins réduit de 70 à 60. Euh, honnêtement je pense qu'il n'y a rien qui peut, qui peut concurrencer le Médecin Sans Frontières, c'est vraiment trop important sur Morales. Donc bon, pourquoi pas, mais bah, pas suffisant. Alors regarde, ça c'est la grande question de la patch note, c'est pourquoi n'ont-ils pas nerf la Bloodlust? Lust ça je suis très étonné mais bon. Bénédiction du l'envoyant, si vous savez, c'est la guérison ancestrale améliorée. Et honnêtement, la guérison ancestrale améliorée a jamais été vraiment trop jouée alors que c'est pas dégueulasse. J'ai vu Virtual et notamment la jouer et c'est loin d'être dégueulasse. C'était vraiment situationnel, c'était en fonction de certaines considérations et autres, mais c'était pas dégueulasse. En fonction de votre team aussi. Et après 1,5 secondes, vous lancez donc guérison ancestrale une deuxième fois sur la même cible. Donc ça fait double IH. Euh, sur un gars double H, c'est vraiment pas mal Et les alliés proches de la cible récupèrent 590 points de vie Donc en gros c'est une mini guérison ancestrale pour les, euh, pour les deux Alors à voir, n'hésitez pas à me dire dans le chat, euh, enfin dans les commentaires euh, Est-ce que ce truc là fonctionne sur chaque guérison ancestrale du coup Ou c'est seulement sur la deuxième utilisation Parce que personnellement, vu l'ancien fonctionnement J'aurais tendance à penser que c'est à chaque proc de la guérison ancestrale Si c'est à chaque proc de la guérison ancestrale... Euh... Bah de base c'est pas dégueu hein de toute façon, mais euh, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal pour le coup donc, euh, donc pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas Le fait que ça lance double guérison ancestrale, euh, ça améliore aussi un peu les possibilités de counter Plutôt qu'une guéri qu guérison, enfin plutôt qu'une enfin parce que le problème aussi c'est que s'il y avait des anti Vous pouvez vous détruire, donc les deux sont intéressants, vous pouvez à la fois nerf les deux Enfin c'est pas mal, l'idée est pas mal, est pas mal. Euh, Donc J'aime bien, ça reste situationnel, mais c'est pas dégueu, c'est pas dégueu Par contre, le pas de nerf de la blue Blueless, c'est très très étonnant euh, Tyrande, alors des changements sur Tyrande, est, ma foi, pas dégueulasse hein. euh, Donc les talents 4, le palier 4 et le palier 1 sont inversés Donc je crois que c'est Tyrande qui a eu le plus d'inversion de, de palier euh, à l'époque, le 1 l le 7, etc Donc c'est vraiment le perso qui aura eu le plus d'inversion de talent et donc, le palier 1, donc le palier 1 qui était défensif passe au 4 et le palier offensif qui était au 4 passe au 1. Et je trouve ça pas mal parce que le 1, il y avait, enfin le au 4, il y avait pas mal de quêtes, notamment la quête sur le E. Euh, donc, le passer au niveau 1, je trouve que c'est mieux parce que ça permet de stacker plus vite. Donc, c'est un up euh, pour l'embrasement lunaire qui est le palier, le talent à prendre euh, bah maintenant au niveau 1, en l'ancien 4. Euh, mais à côté de ça, l'aura de précision aussi peut être vraiment pas mal dès, la, dès les teamfights et autres. Par exemple, on peut imaginer avec. Euh, avec je sais pas moi Zaria, Vala etc Où vous voulez agresser direct des tourelles dans des, dans des drafts un peu, un peu ballsy, un peu cheesy Bah c'est vrai que l'aura de précision maintenant dès le niveau 1 vous pouvez enfoncer des tours et tout Donc pourquoi pas, pourquoi pas euh, Je rappelle aussi que l'aura de précision, alors je sais pas s'ils l'ont changé À une époque l'aura de précision ne fonctionnait pas pour Tyrande. J'ai testé en boutique, l'aura de précision fonctionne pour Tyrande Parce que vous savez c'était le passif Mais avant à une époque j'avais testé l'activable n'augmentait pas les dégâts de Tyrande C'était que pour les alliés bah, maintenant, ça. Enfin, maintenant, non, c'est pas ce patch là, mais apparemment, il y a eu un truc qui est passé en sous-marin où je l'ai pas vu. Mais euh, l'aura de précision augmente aussi les gars de Tyrande. Et ça, c'est cool. On verra surtout pour, pour, pour après. Mais bon, l'embrasement lunaire reste le meilleur niveau 1 hein, à mon avis. Et l'éclaireuse ça c'est un très bon changement aussi Vous savez c'est l'ancien le, le, Bill Chouette Noctroie plus de capacité passe active permettant à Sentinel de transpercer tous les héros touchés euh, Donc avec un CD etc fallait activer Maintenant en passif Sentinel transperce le premier héros touché Donc euh, ça peut être très fort sur des maps à des tags et autres Val Valmodi tour du destin même si ce talent reste un peu moins fort Mais la synergie avec le 13 et le 16 est très très forte Et le burst est loin d'être dégueulasse honnêtement donc, euh, donc pourquoi pas Niveau 4 donc les paliers 1 passent au 4 mais il y a un petit changement c'est la lumière éternelle, bonus de soins augmenté de 60 à 80% c'est le talent moins joué hein, Celui qui vous savez si vous soignez un A sur une cible et un A sur une autre cible et bien ça augmente de 80% les îles du deuxième a, euh, du deuxième soin. Pourquoi pas, l'élu des lunes reste le talent à jouer sur Tyrande, c'est ce qui fait que le perso n'est pas, euh, pas nul en fait hein, Donc euh, vraiment l'élu des lunes c'est trop fort Fureur de la chasseresse. nouveau fonctionnement, les attaques de base n'infligent pas N'inflige des dégâts de zone qu'aux héros adverses proches. Donc en gros, vous activez le dé euh, sur un mec et les héros adverses proches vont être touchés. Avant, ça marchait sur tout en dégâts de zone, maintenant c'est que sur les héros. Dégâts de zone des attaques de base infligées grâce à la fureur de chasseresse réduisent également le temps de recharge de la lumière des lunes. Alors je sais pas si c'est un bug, mais in-game j'ai testé dans la boutique et la bulle en boutique n'indique absolument pas que ça réduit le temps de recharge de la lumière des lunes. Donc on va check en anglais, mais je, je sais pas ce qui se passe à moins que l'info bulle du in-game ne marche pas c'est possible on verra euh, je pense quand même que ce talent reste moins fort mais euh, je pense que quand même que ce talent reste moins fort mais on verra on verra donc sachant que ça augmente aussi la durée du dé C'est marqué que ça augmente la durée du dé et autres donc à avoir à avoir, à avoir, avoir, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci d'infobule en tout cas. Euh, niveau 16, l'archerie d'Arnassienne, et ça, ce changement est très intéressant, c'est un talent que j'aime beaucoup, l'archerie d'arnasienne euh, surtout que bah, Tyrande, ils ont up ses dégâts, là, ils viennent de up, encore une fois, le enfin, ils ont up pas mal de choses, ils avaient up le roi de précision, ils avaient up les dégâts, donc c'est vrai que l'archerie d'arnasienne à mon sens et je l'apprenais de temps en temps, genre, enfin de temps en temps même plus souvent euh, contre, des, contre des compos avec du dive et autres, l'archerie d'un ancienne la peut être très forte, Tracer par exemple etc euh, la durée est réduite de 6 à 4 secondes, c'est vrai l'archerie d'un la durait assez longtemps mais le problème c'est que si tu rates une auto sur un sbire et bah tu perdais ton bonus maintenant tu ne perds pas ton bonus vous ne perdez plus votre bonus quand vous attaquez des unités non héroïques tu misclic sur un, un chancre Enfin pas chanque, euh, un enchan mais un cafard, un sbire, une saloperie de Dasmodan de ou autre, ça te détruit pas euh, tes charges. Par contre, par contre, par contre. Parce que là, moi tout de suite, j'ai voulu tester en boutique en me disant, mais attends, attends c'est trop fort. Ça veut dire que tu peux potentiellement stabiliser les 15 secondes sur chaque sbire. Non. Vous avez 4 secondes pour toucher un héros. Avant c'était 6, maintenant c'est 4 secondes. Et quel que soit le héros, vous perdez pas les stacks si vous changez de cible, par exemple. Mais. Mais. Maintenant, si vous, mettez, si vous faites un misclick sur un Sbire, vous ne perdrez pas le bonus. Par contre, ça ne, prolong, ça ne stabilise pas, comme la bête intérieure de Greymane la du, ou la, la haine, la, la haine de, de Vala. ça ne stabilise pas le truc. Donc ça veut dire que si vous avez misclick, il faut tout de suite vite retaper un héros, sinon vous allez perdre le bonus. Donc, euh, c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils viennent de faire sur l'archerie d'Arnassienne. Et euh, je pense que je vais tester un petit peu plus l'aura de précision plus archerie d'Arnassienne, mais ça reste moins compétitif malgré tout, mais c'est quand même pas dégueulasse. Voilà, nous avons expérimenté avec éclaireuses et Archerie d'Arnassienne en rendant leur utilisation plus limitée, leur donnant des récompenses théoriquement extrêmement puissantes. Ces essais euh, n'ont pas vraiment réussi à Tirande, nous rendons donc ces talents plus globalement utiles, ce qui devrait nettement augmenter son efficacité. Donc c'est un petit up pour Tyrande, l'idée c'est vraiment d'essayer de faire euh, de, de buff tout simplement la chouette et le e. enfin, l'Archerie darnasienne Mais voilà, ça, ça, reste, ça reste intéressant. On verra si l'efficacité offensive de Tyrande est, est améliorée. Alors passons à Uther. Uther euh, ils avaient déjà up le bouclier divin, vous savez le bouclier divin amélioré qui augmentait de 1 seconde la durée du shield et bien euh, et qui avant donc si vous lanciez le bouclier divin ça pouvait toucher potentiellement un autre mec dans la zone. La zone est très très pétroite, très étroite, hein, toute petite, mais euh, ça permettait de toucher un deuxième divine shield. Le truc c'est que maintenant ils changent le fonctionnement, ils appliquent bouclier divin à tous les héros alliés proches. Alors je sais que là il y en a beaucoup qui... je l'ai vu hein, sur différentes réactions, en mode oh, mais c'est trop fort et tout. Ah, oubliez pas que c'est un niveau 20 déjà, donc c'est pas forcément dingue. Et surtout. La zone est très étroite Pour ceux qui pensent que c'est une sanctification améliorée de zone etc etc Non, la zone est beaucoup plus étroite qu'une sanctification Mais quand je dis beaucoup plus étroite c'est vraiment très étroite Donc ce genre de truc on en verra sur du what the fuck moment Mais je pense pas que ce soit si compétitif que ça Ou alors vraiment avec une compo euh, vraiment burst, à, enfin vraiment dive à fond et encore, attendre le 20 pour que ça devienne efficace Je pense pas que ce... Là je pense qu'il y, y a des réactions disproportionnées sur ce talent Et c'est pas pour rien qu'ils l'ont up, hein. Les développeurs disent voilà le changement initial prévu pour en de lumière il y a quelques mois était censé justement donner le divine shield à tout le monde euh, Mais finalement on s'est dit que ça allait être un peu trop fort donc on l'avait euh, viré Mais en fait la version actuelle ne fonctionne pas euh, Malgré tout sur les, les prises etc Même les win rates, Blizzard n'en est pas convaincu Donc... La version actuelle de Saturn Land, voilà, donc nous revenons donc à notre idée folle. Pourvu que ce changement ne casse pas le jeu. Euh, donc eux-mêmes se disent, on, est, on tente, on tente, on le retirera si c'est vraiment trop pété. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit si pété que ça. Euh, c'est très fort sur le papier, bien sûr. Mais faut voir la réalisation, quoi. Ça demande vraiment d'être paquet, paquet, paquet. Je pense que c'est même plus petit qu'un soin d'oriel en termes de, en termes de, en termes de, de portée, quoi. Euh, de zone d'effet. Protection divine, donc l'armure augmentée passée à 40 à 50, ça c'est très très bien euh, C'est le 20 aussi, l'autre 20, ils essayent de le up et c'est franchement un bon changement aussi je pense, même si ça suffira pas euh, White man, alors il y a des choses intéressantes sur white man La stigmatisation, vous savez c'est le talent sur le E euh, qui permet euh, d'augmenter les dégâts du E Sachant que c'est le talent qui marche un petit peu moins, qui contreperf par rapport au stacking et euh, du E justement Et à l'autre talent sur le Z sur l'Inquisition, augmente de 25 les dégâts de flagellation. Si la deuxième frappe de flagellation touche un héros adverse, les dégâts supplémentaires sont portés à 50%. Euh, avant, vous savez, c'était les dégâts sur 50%, c'était que si la cible était ralentie, contrôle, etc. Sachant que l'idée, c'était de faire EZ. Donc généralement, le, le dégât bonus du E, tu l'avais sur le deuxième, mais pas sur le premier. Là maintenant, tout le temps, le deuxième fera 50% de dégâts, mais c'est pas fini. Et la vitesse d'attaque de White Man est augmentée de 25% pendant... 4 secondes et ça c'est loin d'être dégueu parce que avec la portée euh, d'auto-attaque et les dégâts d'auto-attaque du 4 plus le niveau 13 enfin maintenant qui passe au 7 donc ça c'est moins fort mais euh, juste avec le niveau 4 c'est vrai, vrai que vous allez pouvoir potentiellement avoir un petit buzz de vitesse d'attaque un petit boost qui fait euh, vraiment le... qui peut ne pas être dégueulasse quoi donc c'est vraiment pas, pas mauvais Alors, en gros maintenant au 1 vous avez soit le stacking qui augmente vos poules PV, pool mana soit vous avez le Z qui augmente, les, soins, euh, en, en extrême, hein, qui augmente vos soins vraiment en situation extrême Vraiment en anti-burst Soit vous avez celui-là qui augmente vos soins Par le E et par le, vos autos Donc j'aime bien l'idée la, la manière dont ils, ont fonction, dont ils ont changé le talent euh, Grand bâton sanctifié Déplacé depuis le niveau 13 Donc c'est vous savez le talent qui au départ était trop trop fort Et qui a été détruit, hein, ce talent a été cassé et bah, et bah là en gros il le casse encore plus Parce qu'il le passe au 7 En gros si vous touchez un mec avec le E Votre prochaine auto-attaque Inflige des dégâts magiques supplémentaires à une époque, vous mettiez un E Vous aviez des bonus de dégâts d'auto énormes C'est plus le cas C'était le talent 13, maintenant non Donc maintenant 13 ça se joue entre le rayon réducteur Et le E en permanence Nouveau euh, du coup nouveau euh, nouveau 13, le Kourou écarlate qui est déplacé depuis niveau 7 Donc c'est ce, le truc qui fait que si vous mettiez, vous aviez deux charges de désespoir Et bien vous gagnez vous même un zèle sur vous Donc c'est pas dégueulasse honnêtement euh, Fonctionnalité supplémentaire, les attaques de base contre des héros adverses réduisent le temps de recharge de zèle d'une de seconde Et là vous dites mais attendez mais le zèle c'est le passif En fait c'est l'activable du passif vous savez qui réduit votre vulnérabilité Mais qui va vous permettre de faire des meilleurs soins Honnêtement, ce talent est attesté. Euh, je pense que ce talent est bien contre le dive. C'était le truc qui manquait un peu à Whiteman. Il euh, y avait le rayon réducteur. Mais si l'agression est contre vous, c'est vrai que ce talent peut être pas mal. Puisque vous allez soigner vos, vos potes et vous mettre votre propre soin. Donc ça peut être sympa. Je pense quand même que le rayon réducteur est, euh, est trop fort. Et le double E, même en dive, est très fort. Parce que vous, vous allez mettre un E sur vous. Et ça va toucher en permanence. Vous allez de nouveau avoir le E, etc. Donc je pense quand même que c'est le moins bon des 13. Mais l'idée est bonne. Et ça sera mieux que tout, toujours mieux que ça. Euh, Sacerdos, puis celui-là, bah, c'est la purée fait meilleure, hein, basta Niveau 16, Sacerdos, fonctionnalité supplémentaire. Si Blanche-Tête a 3 cumuls de désespoir lors du lancement de zèle Son armure augmente de 10 points au lieu d'être réduite Donc euh, bah, ça c'est pas dégueu, hein. c'est pas mal même si c'est le 16 CES qui est un peu moins fort aussi, mais en cas de dive, tout ça, tout ça. Euh, Assassin, mêlé Kira, bonus point de vie augmenté de 1950 à 2000. Donc si je dis pas de bêtises, c'est 3% de up, euh, quelque chose comme ça. Récupération des points de vie augmentés, ok. Donc Kira est up, hein. euh, rappelez tout le monde disait à la sortie de Kira, le perso est pété, blablabla. blablabla. Là, il est up. Plébéante, hein. euh, bonus au dégâts, alors ça c'est le seul nerf, c'est un peu dommage, c'est euh, la quête qui est nerf. Euh, donc c'est le deuxième nerf de ce talent Qui est, pour moi là n'avait pas besoin de nerf. Le Q commençait de, de plus en plus à être joué Parce que qu'ils avaient vraiment rendu plus difficile le stacking du Z le, Ce talent est toujours viable hein, Mais là maintenant vraiment je préconise le Ao hein. Vraiment je préconise le Ao hein. Touche final. donc c'est l'auto-attaque Le bonus des dégâts de base augmenté de 15 à 20% Ce talent a toujours été trop faible euh, Bonus aux dégâts des attaques de base contre les héros adverses Ayant moins de 50% de leur point de vie augmenté de 15 à 20% c'est bien, honnêtement c'est pas mal. Honnêtement c'est pas mal. Euh, avec le dernier nerf, enfin euh, avec le dernier changement, justement up, ça, ça le rend vraiment viable, je pense, au niveau 1. Hein. Je, je testerai moi dans mon coin. Je pense que c'est pas dégueu, mais je privilégierai le Q je pense, puisque ça augmente le burst et le slow. Sachant qu'Ira n'a pas de contrôle en dehors du E, c'est vraiment pas dégueu le AO. Hein. Euh, L'ellipse, euh, le ralentissement de la cible augmenté de 30 à 40%. Ce talent est vraiment en dessous, malheureusement. Donc euh, j'en ai déjà parlé. C'est vraiment si vous manquez de contrôle, pourquoi pas, mais sinon, c'est faible. Euh, niveau 10, alors ça c'est un très bon changement, donc c'est l'autre ultime de Kira, vous savez pas le finisher mais l'autre euh, C'est bien, 60 secondes de temps de recharge, ça c'est important, il en avait besoin cette ultime Coût en mana qui est réduit c'est très bien et durée de l'étourdissement final augmenté de 1 à 1,5 secondes Donc si jamais vous arrivez à mettre la spirale jusqu'au bout et eh bien vous, êtes, euh, vous avez un avantage Je trouve que c'est vraiment pas mal, le, le talent devient vraiment viable, ça y est, maintenant cette ult est viable Avant c'était trop situationnel à mon sens Beaucoup trop, c'était situa... prenable, mais c'était vraiment situationnel, là maintenant, euh, c'était même de niche, maintenant c'est situationnel, mais c'est prenable, c'est tout à fait prenable. Attention, le... éviter ce genre de truc quand il y a beaucoup trop de contrôle par exemple, euh, là voilà, vous n'allez pas réussir à l'avoir. Euh, révolution permanente Alors ça c'est le talent que je préconise Il y a le stun de zone qui est vraiment très bon Et ensuite il y a celui-là Réduction du temps de recharge de sort augmente de 150% à 200% Donc vous récupérez encore plus vite le temps que vous êtes en rotation Et durée de l'armure anti-sort augmentée Je pense que ça il fallait le up Et euh, je pense qu'à mon sens il n'y avait pas besoin de up Ça qui est très fort de base Mais euh, up ça c'était cool L'armure anti-sort j'aurais dit 3 secondes Il passe à 2,5 Mais à côté t'as une réduction du temps de recharge d'insight Moi je jouais déjà CE quasiment tout le temps Bah je toujours encore plus CE c'est tellement, en termes de survivabilité, c'est insane ce qu'apporte ce 16 et des dégâts également, plus de contrôle donc et, et ben, si vous êtes tanky vous pouvez survivre à tout hein, donc c'est vraiment et du coup faire vos dégâts Kira pas problème de dégâts, le problème c'est sa survie donc euh, ce truc là moi je le conseille toujours plus silence de mort ne réduit plus les héros adverses au silence lors du lancement initial, ça je trouve ça pas mal euh, fonctionnalité supplémentaire, les héros adverses touchés par la spirale sont réduits au silence pendant 0,5 secondes ça c'est bien, ça veut dire que le mec c'est si... pas... un peu bizarre comme fonctionnement en gros, tu lances le R ça silence sur place et ensuite ça fait plus rien Maintenant c'est si le mec est touché par ton R qu'il est silence. Et ça je trouve ça vraiment pas mal euh, Voilà, bon, ils disent que ça faisait un moment qu'il n'y a pas touché euh, play, Apparemment Plébéante a un, un rôle trop prédominant dans la puissance Donc j'imagine que c'est Kira en, en Ranked euh, Quel que soit l'Hello, Parce qu'en compétitif je vois beaucoup plus le A maintenant que, que le Z Pourtant j'adore le Z hein, Mais le A est vraiment très très fort Donc je pense que c'est plus pour le bas moyen hélo à mon avis Mais on verra Zeratul niveau 20 Le don d'Exel Naga supprimé C'est la, la Void améliorée C'était... C'était l'un des rares talents qui nerfait votre utilisation, donc c'était de la merde. Et l'âme du Nexus supprimée, donc c'est aussi pas terrible. Nouveau talent, euh, donc on met des nouveaux talents sur Zertul qui sont... moins mais pourquoi pas. Les attaques de base contre les héros adverses marqués ou ralenti par la pointe de singularité réduisent le temps de recharge de pointe de singularité de 1,25 secondes. Euh, je pense que ça suffit pas, mais c'est pas dégueu. Sur un build Z, c'est vrai que c'est pas dégueu, parce que euh, bah si vous taper un mec qui est sous Z, vous avez de nouveau votre Z, avec le voyageur de l'ombre ça vous fait plus d'escape et autres, donc c'est vraiment pas dégueulasse pour le coup, euh, je pense qu'il aurait fallu ajouter un, il manque un passif il manque un passif, genre le Z ne coûte 20% de mana, enfin 50% de mana en moins ou un truc comme ça, parce qu'il y a un problème de mana sur ce, sur ce truc, donc je pense qu'il manque un petit passif et ça pourrait devenir vraiment cool, après vous avez la sustain du 20 du et le double R, là c'est vraiment si vous jouez prison du vide en gros, et prison du vide bah si vous jouez la void vous avez envie de la sustain donc c'est dur. Il manque un petit je pense un petit passif sur le soin genre le Z vous soigne de, avec des valeurs énormes et un petit coup en mana en moins un truc comme ça et là ça deviendra fort. Nouveau talent, ça deviendra vraiment compétitif plutôt, pardon, choix de mot euh, douteux. Nouveau talent, brèche d'ombre passif, réduit le temps de recharge, je vais me faire pas le 10 secondes, je pense que c'est vraiment faible, mais avec l'autre set, mais bon l'autre set déjà c'est pas forcément folichon et euh, s'il faut jouer ça au 20 et tout Je trouve que ça c'est trop faible c'est pareil il manque un passif Peut-être intégrer la lame du Nexus avec la brèche d'ombre, peut-être en, en personnalisé. Euh, Cassia, ça sent à distance. Bon, je vous en ai déjà parlé dans le mini-guide Cassia de la précédente patch note. Euh, le problème de Cassia, c'est pas forcément les stats. Enfin, Cassia, à l'heure actuelle, est un perso qui a un win rate. Euh, Avoisinant les 40%, c'est l'un des pires win rates euh, toute époque confondue d'un personnage il a été rework, le problème c'est que le rework de base est mauvais, donc bah, un peu comme j'avais prévu, il va falloir up le perso comme des débiles et le perso soit il restera nul, soit il sera trop fort, euh, donc on verra ce que ça donnera, mais en fait ça ne, ça ne change rien nos problèmes de base de cassia et c'est pas ce patch note là qui est, en dé, qui, qui est un problème le problème c'est le, le rework cassia qui est nul en fait et du coup et eh bien il va falloir up les valeurs de base de cassia à savoir point de vue augmenté pas qu'un peu hein. 13% de pv supplémentaires sur cassia c'était une chips euh, donc 13% de PV supplémentaire sur Cassia pourquoi pas Il faudra tester un peu plus Mais de toute façon même si maintenant c'est peut-être un peu viable euh, Cassia je pense quand même que le perso reste nul que Je pense quand même que le rework reste nul A voir maintenant ça se trouve les valeurs sont tellement euh, n'importe quoi Que ça va être fort mais euh, à mon avis, le perso déjà sera plus viable en solo queue qu'en compétitif. Mais bon, ça on verra. Arme, donc les auto-attaques, dégâts réduits. Donc c'est des conneries, ça c'est la, la patch note française qui fait une erreur c'est dégâts augmentés, comme vous le voyez, 122 à 130 points. Attaque par seconde augmentée, donc la vitesse d'attaque est augmentée en plus de l'animation qui avait déjà. Enfin, donc c'est un up, hein, c'est vraiment un très bon up. Javelot foudroyant, le A, les dégâts sont augmentés à 165, de 150 à 165. Le coût en mana est également réduit puisqu'il l'avait augmenté. C'est pas dégueulasse! Hein Et la fluidité, le trait, donc l'armure fonctionne désormais lorsque vous êtes sur une monture, donc ça c'est pas dégueulasse! Et la fon le fonctionnement est modifié, après 0,75 secondes d'immobilité, l'armure disparaît progressivement en 0,5. Vous savez, quand vous étiez immobilisé, vous perdez d'un coup l'armure. Le fait qu'elle disparaisse un peu après, ça change pas mal de choses, notamment sur le niveau 20 de Cassia. Mais c'est euh, pas dégueu, honnêtement, c'est pas dégueu. C'est très bons. Enfin, ça c'est un, un changement très intelligent pour le coup. Euh, niveau 1, coup de tonnerre, vous savez, le, le talent compétitif de Cassia, hein, c'est le truc à jouer, vous êtes obligé, hein, sinon euh, bah, c'est pas, pas bon. Le q spell donc ne confère plus d'armure via fluidité, ce qui est logique et ça de toute façon va vous aider à le stack. Dégâts de bonus de quête par héros augmentés de 1 à 0.5, sachant que ça coûte moins de mana et les dégâts de, de base sont augmentés. E-Up, euh, le seul talent vraiment compétitif de Cassia, donc bon, bah, voilà, hein, euh, ok. Donc jouez ça, hein, jouez ça, jouez ça, jouez ça, jouez ça Charge affaiblissante, nouveau nom, trait d'immobilisation, nouveau fonctionnement Les ennemis atteints par le javelot foudroyant en figurant sont ralentis de 20% Ça c'est un aveu vraiment de notre rework, qui est nul à chier hein, un peu euh, Le E de Cassia qui mettait un slow c'était débile hein. C'est un truc de click complètement, euh, mon... Enfin c'est vraiment débile Et euh, avant c'était 30% de slow pour un point and click euh, Qui tape en, tape en zone Donc le slow est nerf <rire> Mais le, enfin, ne jouez pas eux. Hein. Si vous jouez eux avec Cassia, je suis désolé, hein, cher viewer, mais enfin, vous avez pas compris comment. Enfin, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est toujours mieux que. Enfin, mais c'est de la merde. C'est nul à chier. Alors, loi martiale. Alors ça, c'est un bon changement. Parce que le problème de la loi martiale, c'est que maintenant Cassia n'a plus de possibilité avec le rework. C'est quand même génial, c'est que la loi martiale avec le rework, Cassia n'a plus la possibilité de s'auto-proc la loi martiale. Du coup, il change le fonctionnement. Les attaques de base contre les héros adverses infligent des dégâts supplémentaires équivalents à 1%. Donc, toutes les autos maintenant 1% du PV max. Ce montant est porté à 3% des points de vie maximum contre les héros étourdis et mobilisés au ralenti. Euh, quel dommage qu'elle ne puisse pas se l'autoproc hein, ce 3% des PV max. Mais bon, c'est un cache misère quoi. C'est un cache misère, mais bon. Cassia s'en sort moins bien qu'est-ce qu'on ah bon Ce qui explique en grande partie l'affaiblissement trop important sur son kit de base. Censé... Voilà, ils disent qu'en gros ils avaient nerf les, les, les stats de base parce qu'ils avaient peur que les talents soient trop forts. Spoiler, ça reste de la merde. Mais on verra, on verra. Je testerai un peu plus mais je pense que le perso reste euh, complètement euh, complètement débile. Enfin le rework de toute façon, il y a quasiment. C'est quasiment du build unique, hein, je vous laisse aller voir l'analyse le, le, le de patch de, de Cassia où j'ai fait un, un mini un mini guide. Genji, point de vue augmenté de 3%, augmenté de 1620 à 1175. Agilité cybernétique, le trait, le temps de recharge augmenté de 15 à 20 secondes. C'est un up de Genji mais il y a un gros nerf sur le dé quand même. Hein, et ça nerf tous les talents sur le dé donc c'est un petit peu dommage. Niveau 1, le voltage, réduction du temps de recharge augmenté de 10 à 14, c'est pour compenser justement le nerf. Niveau 7, donc. Ce talent là devient vraiment vraiment, pour moi je peux plus m'en passer hein. C'est, Ils ont tellement nerf ce... le trait de base que Si tu joues pas ça, bah, tu as l'impression de jamais avoir de dés en fait. euh, Niveau 7, l'implant défensif, le capacité de bouclier bonus augmenté de 75% à 100% des dégâts bloqués Donc 100% des dégâts bloqués seront convertis en shield Donc c'est pas dégueu, hein. je pense qu'il manquait un petit peu au talent Là on commence à le voir en compétitif jouer ce talent euh, Je pense que c'est maintenant les... les stats sont bonnes Les autres talents me semblent meilleurs, notamment la réduction de CD sur le deflect Mais ça devient vraiment un talent viable Bouclier cybernétique, durée de bonus armure anti-sort augmentée de 2.5 à 4 secondes, 50 boucliers anti-sort pendant 4 secondes c'est fort, c'est pour compenser le fait que la GT cybernétique si tu l'utilises bah, ça coûte cher, maintenant par contre 4 secondes c'est fort, 4 secondes c'est très très très très fort, j'aime beaucoup. La X-Strike, la danse du dragon Temps de recharge qui est euh, réduit de 80 à 60 secondes Ça j'ai pas compris euh, pourquoi, il, pourquoi la X-Strike est up euh, Alors qu'à l'heure actuelle c'est vraiment le truc qu'on voit le plus sur Genji Mais bon c'est comme ça Coup en mana qui est réduit Donc ça pourquoi pas En gros je pense que ce qu'ils se sont dit c'est L'agité cybernétique est nerf, On nerf de base sa mobilité Du coup si on utilise la X-Strike défensivement bah, il, faut la, il faut réduire le temps de recharge Je pense que c'est ça l'idée hein, qui est derrière le truc Mais parce que la X-Strike c'est étrange hein, de la up Sachant que la Dragon Strike reste très très forte euh, malgré tout Mais plus dure à jouer à l'heure actuelle Donc euh, c'est pas vraiment pour le, le compétitif je pense ça Mais je pense que c'est vraiment pour équilibrer D'un point de vue compétitif je pense que c'est pour équilibrer le changement qu'il y a eu là dessus Nouveau, euh, le, le double saut supprimé Et je suis triste, honnêtement je suis triste Le double saut avec les 4 d'armure en. Franchement je commençais de plus en plus à considérer le double saut euh, avec les nerfs qu'il y avait eu mais surtout avec la voltige au 1 et avec le bouclier cybernétique s'ils avaient je pense qu'ils ont ils ont été impatients parce que ils auraient pu laisser 4 talents au 13 pour voir mais le bouclier cybernétique 4 secondes d'armure avec double saut et, à, et le, la voltige vous pouviez euh, sous Dragon Stra sous euh, justement bah Dragon Blade vous pouviez être en perma euh, 50 d'armure anti-sort il y avait un truc à faire Mais bon le double saut est supprimé Ils veulent un talent offensif C'est vrai que c'était un peu bizarre Parce que c'était le seul talent défensif au 13 Donc c'était un peu bizarre Nouveau talent La voix des Shimada Augmente de 1 La portée des attaques de base de Genji Chaque fois que Genji touche un héros adverse Avec une attaque de base Les dégâts de ses attaques de base augmentent de 1% Cet effet peut se cumuler jusqu'à un maximum de 15% Euh... Je pense que c'est un truc qui sera maintenant le talent que la plupart des Genji prendront, euh, sauf en compétitif, mais plus en solo queue. Mais le problème, c'est que Genji en solo queue, c'est pas terrible, donc je vous déconseille ce perso. Mais l'idée est bonne, c'est un talent un peu euh, facile à jouer. Shingan, c'est le talent 13 de Genji, mais c'est le talent très dur à jouer. Euh, je... PS, jouer, jouer Shinkan, hein, sinon faut pas jouer Genji Mais la voix des Shimada, ça peut apporter un petit bonus euh, Qui peut être cool Mine de rien, faut pas oublier que Genji, l'auto-attaque est super importante hein, euh, Ils avaient nerfé énormément les dégâts magiques pour up l'auto-attaque de Genji Donc tu fais énormément de dégâts par l'auto-attaque Donc euh, c'est pas une mauvaise chose C'est pas une mauvaise chose et c'est même un peu débile je pense Mais c'est pas une mauvaise chose, bien au contraire Frenésie du Dragon par contre, évidemment, l'extract, comme il l'augmente au 10, il nerf le niveau 20, logique. Et je pense pas que ce soit suffisant, mais, mais, mais ok, c'est tout à fait ok. Taux de victoire de Genji sont assez bas depuis quelques temps. Nous pensons qu'il reste assez puissant entre les mains des joueurs aguerris, mais le niveau de jeu nécessaire pour être efficace avec ses nous ne semble trop exigeant pour la majorité des joueurs. Donc on augmente légèrement ses points de vie, nous réduisons sa mobilité globale. Plus de renforcer quelques talents, qui manquaient de punch. Genji devrait retrouver une place plus adéquate et une meilleure résistance dans la plupart des euh, situations. C'est des bons changements, hein. Genji c'est plusieurs fois qu'il prend des ups, c'est pas dégueulasse. Guldan qui se prend un petit up gratos, euh, 210 de dégâts sur le A au lieu de 200, bah, allons-y hein, c'est tout à fait ok Épuisement maléfique, ralentissement réduit, alors ça par contre ça ça me fait peur, honnêtement ce changement me fait peur Parce que ce talent vous savez c'était pas dégueu c'était le slow sur la corruption Si un mec est touché par la corruption vous mettez un Z le gars est slow Ne nécessite plus que les ennemis soient affectés par la corruption pour octroyer ses effets Ça veut dire que maintenant le drain de base slow de 40% 40% c'est beaucoup hein, comme slow hein. c'est beaucoup beaucoup beaucoup hein. c'est le... énorme hein. donc je suis j'ai un peu peur mais après ce qui est bien c'est qu'au niveau 16 vous avez évidemment euh, la, les CD euh, en moins sur la corruption et les dégâts supplémentaires sur la corruption et qui augmentent les, les, les, les soins du drain donc d'un côté ça me fait peur de l'autre ok pourquoi pas pourquoi pas mais 40 c'est beaucoup pour un drain. Hein. C'est quand même un truc qui demande aucun skill. Euh, genre, ça me fait un peu peur. Mais il est quand même en concurrence avec des talents très très forts. Niveau 13, le pacte funeste, le temps de réapparition supplémentaire réduit de 15 à 10. Eh bah, c'est pas dégueu. Hein. Si on cumule tous les ups qu'a pris ce talent, euh, ça devient vraiment viable. Hein, je pense. Hein. S'il faut hyper, si vous êtes dans une game difficile à Gul'dan et que vous faites vraiment la diff et que après la pierre de soin est vraiment indispensable dans son kit quand même, euh, ou le drain amélioré d'ailleurs. Mais le pacte funeste en vrai pourquoi pas hein, Pourquoi pas Si vous mourrez pas et tout le pacte funeste euh, Beaucoup de PV supplémentaires c'est pas dégueu, hein, pas dégueu. Euh, Alors Anzo niveau 10 Frappe du dragon les dégâts augmentés Donc la dragon euh, strike euh, D'Anzo la frappe du dragon Dégâts augmentés de 78 à 84 euh, c'est un up supplémentaire encore, mais le talent reste toujours moins bon que l'autre. Hein. Niveau 13, voltige à fonctionnalité supplémentaire, réduit le temps de recharge d'invocation d'une monture de 2 secondes. Ça, c'est cool, en plus. Vous savez, c'est celui où vous sautez, vous allez retomber instantanément sur votre monture. Donc, ça, c'est pas mal. Le vent se lève, talent qui devenait de plus en plus joué... En compétitif notamment en Chine-Corée qui avait les meilleurs Hanzo du monde ce talent devenait de plus en plus joué en Corée avant la fin des HGC euh, et qui voit un hub de 30% à 40% la plupart des gens l'oublient, on pense aux tueurs de géants on pense aux Z qui passent à travers tout le monde et on oublie ce talent mais qui est vraiment pas dégueu hein. 40% dégâts supplémentaires sur le Q et l'auto c'est vraiment fort, hein. c'est vraiment vraiment fort Raynor, l'exterminateur, alors ça c'est un bon changement c'est un très bon changement, nerf de l'exterminateur donc il était devenu... En fait on avait inversé les situations sur Renor, à savoir l'As dans la Manche était à 75% du temps à prendre Et ensuite fallait jouer Exterminateur sur BOE et d'autres maps Et le up de l'Exterminateur, le nerf de l'As dans la Manche avait, j'en avais parlé, avait un peu ruiné l'As dans la Manche Même s'il était le deuxième meilleur talent, en fait on avait inversé les stats C'est à dire que maintenant il fallait faire 75% du temps jouer Exterminateur et 25% du temps jouer As dans la Manche Là on essaye, on va retomber en équipe, 50% je pense, euh, plus intelligent, c'est à dire... Bah, sur BO, exterminateur reste toujours le numéro 1 Sur des maps euh, Et quand vous avez des compositions qui ont un peu de mal à Waveclear l'exterminateur est le meilleur talent euh, Sur certaines maps, par exemple je pense à Garden of, of Terror hein, Jardin de la Terreur, c'est l'exterminateur aussi En fait ça va dépendre un petit peu de votre composition De la composition ennemie Et de la carte euh, Où on va jouer entre exterminateur et As dans la Manche Le D, on hein, ne jouait toujours pas ça Par contre ce que je trouve dommage c'est que l'As dans la Manche Il fasse pas un petit truc Pour moi, il y a un problème avec Raynor C'est que J'en ai parlé Orphea ils ont fait le reverse mais ils l'ont pas fait sur Raynor Le slow de Raynor devrait être de base niveau 0 en fait sur Raynor sur le dé Ça augmenterait tous les talents 1 en fait de Raynor Et l'As dans la manche on devrait le repasser à 15% de dégâts je pense euh, Puisqu'il est passé à 10% on devrait le remettre à 15% On réduit un peu l'impact de l'As dans la manche en le donnant le slow à tout le monde Mais d'un autre côté on augmente les dégâts de l'As dans la manche Et je pense que ce serait un bon point à faire Tracer, euh, donc je vous laisse aller voir la, la dernière patch note sur Tracer si vous voulez un mini guide Tracer. Euh, les soins prodigués par les attaques de base réduits de 15 à 10 donc euh, moins de sustain pour Tracer, donc un petit nerf Tracer. Intouchable, n'augmente plus la portée de transfert de Tracer, ça c'est bien. Nouveau fonctionnement après l'utilisation, c'est ce qui est le truc qui donne les boucliers. Euh, après l'utilisation de transfert, la vitesse de déplacement de Tracer est augmentée de 20%. On préfère, plutôt que donner plus de, de dash, on préfère lui donner de la mousse speed, ce qui est mieux. Je pense que c'est un, un choix beaucoup plus intelligent. Transfert défensif, réduction du temps de recharge de rappel augmenté. Euh, bon ça c'est... Je pense. Ouais c'est ok hein, c'est ok mais je pense quand même que l'intouchable reste le meilleur talent. Euh, Tracer est devenu un peu trop puissante depuis cette dernière refonte, c'est l'inverse de Cassia, c'est exactement ce que j'avais. Ma, ma crainte en fait, c'est que Cassia soit nulle et que Tracer est un peu trop forte, bah c'est ce qui s'est passé et du coup il nerf un petit peu Tracer. Après Tracer c'est plus une. Euh, en compétitif elle est pas si forte que ça. Elle est elle est forte, hein. mais euh, c'est surtout en solo queue où ils ont vraiment augmenté son, son impact. Euh, Zagara niveau 16 La pointe dentelée Bonus de portée d'attaque euh, Augmenté de 10 à 20% Donc c'est si vous êtes sur le mucus Vous gagnez 20% de portée le 10 C'est bien Mais Zagara au 16 Il faut jouer Le E et le Z En pourcentage PV C'est trop fort et c'est débile Au niveau 16 C'est... Euh, vous avez... Euh c'est l'ancien Nazibo, c'est quasiment le 20 de Nazibo mais au niveau 16 sur Zagara quoi, c'est beaucoup trop fort l'autre. Euh, correction de bugs donc plein de petits bugs changés, ça on s'en fiche. Et surtout un bug qui permet de re-regarder les anciens replays, donc ça c'est cool pour les tableaux noirs, c'est vraiment cool. Euh, voilà, après le ch champ de bataille, des petits changements, mais c'est pas grand chose. Donc globalement le patch, bah, je l'aime bien, j'aime bien ce qu'ils ont fait sur le patch. Il euh, y a deux trucs qui me gênent un peu, c'est les changements sur X strike et... Euh, et le play again des de vikings, mais sinon le patch dans l'ensemble est vraiment pas mal hein. les tanks c'est bien ce qu'ils ont fait, bon Stitches reste de la merde mais c'est Anubarak je suis vraiment content, Tyrell c'est cool euh... les mêlées, c'est cool aussi, même si Zeratul c'est pas assez c'est cool euh, Cassia, bon le problème c'est le rework, hein, mais euh... sinon c'est pas mal Gul'dan ce qu'ils ont fait aussi est cool, Anzo est cool euh... Raynor c'est bien, c'était un des changements qu'il fallait faire Pas de nerf Tassadar et pas de nerf de la Bloodlust Ça c'est les trucs où je suis étonné euh, Tassadar je pense qu'il faut faire attention Mais euh, faut y aller doucement avec Tassadar Parce qu'il peut vraiment passer de nul à, à trop fort euh, Donc je pense qu'il se laisse un peu plus de temps Pour Tassadar, euh, par contre la Bloodlust Qu'elle soit pas nerf, ça, ça m'étonne énormément euh, Très très étonné qu'il n'y ait pas de nerf Bloodlust mais bon, voilà, du coup, euh, c'est tout pour euh, cette patch note, n'hésitez pas à me donner vos impressions, euh, moi personnellement, bah, je l'aime bien, c'est un bon patch note, je pense, c'est une... un bon patch. Donc voilà, plein de bisous, n'oubliez pas de liker, partager autour de vous, etc, etc, donnez vos appréciations euh, sur le patch dans les commentaires, n'oubliez pas d'aller follow Twitter, like le Facebook, d'activer les cloches de notification pour être toujours au courant sur la vidéo, hein, YouTube qui sortent. Et je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site internet également, euh, commander des t-shirts, tout ça, hein, plutôt sympa. Voilà, je fais des bisous. Au revoir. Pourquoi je dis cette voix Je ne sais pas. Bisous